Renaud, last week, uh, President Macron a himself uh having conducted a highly successful state visit to Washington. Uh, can you comment on the French view of this? Um, um, merci, uh, Dag. Effectivement, j'ai voulu uh, m'exprimer sur uh, prendre cet aspect de la rivalité uh, sino-américaine, de prendre uniquement l'angle de la France. Et quand j'ai regardé cette question, je me suis dit qu'en fait, il y avait un problème français de cul entre deux chaises. Et alors, je vais essayer de vous expliquer en quelques minutes euh, pourquoi la France a le cul entre deux chaises dans cette affaire. Et, euh, euh, et euh, pourquoi et comment euh, euh, et quelles sont les conséquences de cette politique de cul entre deux chaises. Euh, alors, il est évident que la France ne veut pas être, elle en a conscience, victime collatérale de cette rivalité entre la Chine et l'Amérique pour devenir la euh, première puissance mondiale. Elle ne veut pas être la victime collatérale d'un quelconque piège de Thucydide, ça c'est certain. Par ailleurs, la France comprend qu'elle, en elle-même, dans le grand jeu mondial, elle ne pèse plus suffisamment, ni par sa démographie, ni économiquement, ni par son commerce extérieur, euh, ni par euh, euh, même sa force militaire. Elle ne peut pas peser par son propre poids et influencer le grand jeu mondial, euh, parce que euh, ce n'est plus, effectivement, une grande puissance. En revanche, elle comprend que, par sa tradition, elle a été elle-même la première puissance du monde jusqu'à Waterloo, euh, elle comprend euh, qu'elle peut être entendue. Et ça, je crois que euh, le président français Emmanuel Macron euh, veut se faire entendre. Il veut, en fait, jouer un rôle d'intermédiaire, de « honest broker » on dit ça en, en, en anglais, euh, dans tous les conflits du monde. Et il a essayé d'ailleurs. Euh, et on peut lui rendre grâce d'avoir essayé. Il a essayé notamment sur l'Iran, à Biarritz. C'est pas de sa faute si ça n'a pas marché. Trump était prêt à rencontrer euh, à New York le président Rouhani et c'est euh, le guide suprême Khamenei qui n'a pas voulu. Donc il a essayé. Il a essayé sur la Libye, il a essayé sur le Liban, il a essayé sur beaucoup de coups coup de crise. Il a essayé sur l'Ukraine, évidemment, il a été voir euh, Poutine dix euh, jours avant euh, l'invasion ou quinze jours avant l'invasion. Ça n'a pas marché, mais euh, ce n'est pas parce que ça n'a pas marché qu'il faut le blâmer. Il a évidemment raison de faire euh, tous les efforts qu'il faut pour, euh, pour la paix. Et alors maintenant, effectivement, il aimerait sans doute être euh, l'honnête broker entre euh, la Chine et les Américains, mais je pense que s'il ne change pas de politique, il ne va pas y arriver. Je vais essayer de, de vous expliquer pourquoi. Euh, D'abord, euh, il a vu euh, Xi Jinping à Bali. C'était le 15 novembre dernier. Il y a eu un entretien entre les deux délégations chinoises euh, et françaises. Alors, c'est vrai qu'il n'était pas très à l'aise, euh, le président Macron, quant à sa politique chinoise, parce qu'elle venait de s'effondrer. C'est-à-dire la politique récente venait de s'effondrer. La politique récente de la France à l'égard de la Chine, c'était « je fais tout avec l'Allemagne ». Donc, quand Xi Jinping était venu en mars euh, 2019 en visite d'État en France, il a eu la surprise de voir dans le bureau de Macron euh, le président de la Commission, qui était, je crois, Juncker à l'époque, et euh, la chancelière d'Allemagne, euh, Merkel, parce que comme ça, on va être entendu, on est plus fort quand on est dans l'ensemble face, euh, face à la Chine. Et quand lui-même est allé faire un, une visite en Chine, Macron, en novembre 2019, il a fait une conférence avec les industriels français, pour défendre évidemment les intérêts de la France, c'est un peu son boulot, mais il a aussi invité les industriels allemands, donc, euh, il était comme le défenseur de l'industrie allemande. Et là, euh, le, le Scholz, qui n'a pas euh, la reconnaissance du ventre allemand, quand Macron lui demande, et c'est un camouflet, parce que Macron lui a demandé publiquement, lui demande d'aller avec lui euh, en, euh, en, en Chine, il dit, ah non, non, non, j'y vais tout seul. Et évidemment, il était hors de question pour le Churchill Scholz d'aller même imaginer défendre les intérêts industriels français lors de, son, de, sa, visite, euh, de sa visite en Chine. Donc, donc il n'est pas, lorsqu'il voit euh, Xi Jinping le 15 novembre en tête à tête, euh, effectivement il n'est pas très à l'aise Emmanuel Macron. Mais la conversation commence et que lui demande Xi Jinping Que dit Xi Jinping à Macron Il dit deux choses. Il parle, les deux mots importants dans l'allocution de Xi Jinping, qu'on peut voir d'ailleurs sur Youtube, c'est « indépendance » et « ouverture ». Alors ça, c'est une leçon à la France. C'est l'indépendance. Bon, vous, la France, vous êtes le premier européen à avoir reconnu la Chine populaire. C'était la politique d'indépendance du général de Gaulle. Euh, on en est où de votre indépendance Et l'ouverture, ça veut dire quoi Ça veut dire ne faites pas comme les Américains. Ne vous fermez pas au commerce avec nous. Ne vous fermez pas aux échanges technologiques avec nous comme le font euh, les euh, Américains. Et là, euh, Macron, en fait, ne répond pas. Il ne répond pas à Xi Jinping. Et euh, pourquoi il ne répond pas sur ces questions euh, à Xi Jinping Parce qu'en en fait, il n'a pas vraiment choisi. Euh, Est-ce que je suis, moi, français, la France, aligné sur l'Amérique Et on peut être très bien aligné. Le Japon et la Corée sont tout à fait alignés sur la politique américaine et peuvent très bien faire parfaitement du commerce avec la Chine, ou est-ce que je suis totalement indépendant. Il n'a pas choisi. On peut choisir. Hein on peut choisir. Euh, euh, et on n'est pas forcément puni. Euh, sur le Vietnam, par exemple, par rapport à l'Amérique, De Gaulle a choisi. Il a été avec l'Amérique sur la, la, la crise de Cuba. Mais sur le Vietnam, il n'a il a, il a pas été neutre. Il n'a pas été comme les Anglais les travaillistes à l'époque, qui étaient extrêmement euh, disaient rien sur le Vietnam. Lui, il a critiqué. Euh, euh, C'est le discours de Phnom Penh. Euh, mais finalement, euh, ça a marché puisque on a décidé euh, d'ouvrir de, euh, des négociations de paix à Paris. Elles se sont faites à Paris puisque Nixon a fait sa première visite pour De Gaulle en 1969. Euh, c'est la première visite de Nixon qui vient d'être élu président. C'est pour De Gaulle et c'est là, d'ailleurs, que De Gaulle lui conseille de euh, reconnaître la Chine populaire et ce que va faire un peu plus tard. Nixon. Donc, ça peut. c'est une politique qui peut réussir, même si, vous, si elle est tranchée. Euh, et la France n'a pas été punie par les états unis pour cette politique, euh, cette politique indépendante. Là, euh, en fait, on sent euh, que Macron n'a pas tout à fait choisi. Alors, au lieu de répondre à Xi Jinping, dans ce euh, dialogue de Bali, qui va durer euh, 40 minutes seulement, hein, il lui dit « Il faut, et c'est une bonne idée, il faut que vous nous aidiez sur l'Ukraine. Et effectivement, la Chine a beaucoup plus de poids sur la Russie que la France. Et donc, c'est une bonne idée d'essayer de prendre la Chine avec, euh, avec soi pour essayer d'influencer euh, la Russie. Mais le problème, c'est que Macron, il demande un service Donc, à la Chine. Il demande quelque chose. La veille, euh, Biden a vu, euh, euh, a vu euh, Xi Jinping, mais Biden, il n'a rien demandé. Uh, il n'a rien demandé à, à, à, à Xi Jinping. Il lui a dit simplement, bon, tous les deux là, on va fixer les lignes rouges. C'est la diplomatie des lignes rouges. Très bien. Macron, il demande quelque chose. Mais ben, tu demandes quelque chose, mais qu'est-ce que tu donnes en échange C'est la base de la diplomatie. Tu demandes un truc. Mais tu donnes quoi en échange Et ça, Macron n'y a pas pensé. Parce qu'il a le cul entre deux chaises. Parce qu'il n'a pas décidé. Il aurait pu dire, bon, ok, euh, si tu me donnes. Ton appui sur l'Ukraine pour vraiment faire en sorte que euh, Poutine se retire euh, des territoires qu'il a conquis. Moi, je vais aller voir euh, Biden euh, en visite d'État. D'ailleurs, c'était déjà prévu en Amérique. Et je lui dirai, euh, bah, on va faire peut-être une discussion même à trois. Euh, Qu'est-ce que tu veux Qu'est-ce que tu veux des Américains exactement bon, Les Américains ne, ne t'exporteront te, pas de, de, de, de puces électroniques, ne t'aideront pas dans, ta, dans tes technologies, mais peut-être qu'on peut obtenir une vraie discussion. Et moi, Français, je vais être l'honnête broker de cette décision. Tu m'aides sur l'Ukraine et moi, je t'aide face aux États-Unis. Eh bien non, il ne l'a pas fait et euh, j'ai écouté la conférence de presse de Macron et de Biden. Il n'y a pas la moindre allusion sur la Chine. Hier, le mot n'est même pas prononcé, le mot Chine. Et il y a aussi une émission qu'a faite Macron à la télévision française de 20 minutes où il résume en fait pour la, euh, la télévision, pour TF1, son voyage. Il n'en parle pas du tout. Et donc, euh, tant qu'il n'aura pas tranché, tant qu'il n'aura pas une position... Clair, je pense qu'il n'arrivera pas à faire ce qu'il veut faire, c'est-à-dire être l'honnête broker entre euh, la Chine et les États-Unis et de ne pas être euh, une victime collatérale. Et c'est un défaut, si vous voulez, <coughs> qui n'est pas nouveau dans la diplomatie française. Nous avons eu ce même défaut euh, lors de, du sommet de l'OTAN en, euh, euh, en avril 2008. Euh, où euh, nous avons mis notre veto à l'entrée de l'Ukraine dans l'OTAN. Mais ce n'était pas un vrai veto, c'est un veto le cul entre deux chaises. C'est-à-dire, on disait, bon, pas tout de suite, mais peut-être demain. Il faut choisir. Et la diplomatie qui ne choisit pas est une mauvaise diplomatie. Ou bien tu dis, oui, l'Ukraine entre tout de suite, Bush l'a demandé, entre tout de suite dans l'OTAN. Et à toi, Poutine, qui est là, d'ailleurs, parce que Poutine était présent au sommet de Bucarest d'avril 2008, toi, Poutine, je te dis, attention, ne t'avise pas d'attaquer l'Ukraine, parce que maintenant, elle est dans l'OTAN. Ou bien je dis, euh, l'OTAN n'entrera jamais euh, dans l'OTAN, et c'est clair, et donc, euh, tu, tu dis à Poutine, ne prends pas prétexte euh, de l'extension de l'OTAN pour, euh, faire, euh, pour euh, faire des malheurs euh, à Kiev, puisque... Nous avons été très clairs, nous avons mis notre veto éternel à l'entrée de l'Ukraine. Et donc, ma conclusion, c'est qu'aujourd'hui, nous avons hélas une politique. Euh, que j'estimais, elle va peut-être être changée, j'espère qu'elle va être changée de cette politique. Je pense que Macron a tout à fait raison de vouloir un honest broker, de, vou de vouloir être un faiseur de paix. C'est quelque chose qui est à la portée de la France, à cause de la réputation de la France, à cause de l'histoire de la France. Mais je, je, je trouve qu'il qu qu qu s'y prend mal, parce que quand vous, êtes, quand vous ne choisissez pas, quand vous, vous restez le cul entre deux chaises, eh bien, en fait, le résultat, c'est que vous mécontentez les uns et les autres. Merci beaucoup, Renaud. Je pense que qu'on peut revenir à vous et demander à quel point les facteurs économiques peuvent jouer un rôle dans la position de la France et ses relations avec la Chine.